Cette semaine, tous les regards de la planète crypto étaient tournés vers Arbitrum. Le layer 2 d'Ethereum déployait son Airdro, l'un des plus attendus de ces dernières années. Mais qu'est-ce qu'Arbitrum Arbitrum est une solution de seconde couche du réseau Ethereum. À l'image de polygon ou encore d'optimisme, Arbitrum permet de gagner en scalabilité sur le réseau Ethereum. Pour rappel, une solution de seconde couche ou layer 2 est une blockchain qui se déploie en surcouche d'un layer 1, ici Ethereum, pour améliorer ses performances tout en bénéficiant notamment de la sécurité du réseau principal, Arbitrum vise à réduire la congestion qui touche le réseau Ethereum. En effet, avec le développement notamment des NFT et de la finance décentralisée, le temps de réalisation des transactions s'est vu rallonger et les frais ont grimpé. Ethereum est une blockchain robuste, décentralisée et sur mes pêches, pour l'heure en tout cas, en matière de scalabilité, Arbitrum, comme les autres layers 2, et d'ailleurs une solution adoubée par le créateur d'Ethereum Vitalik Buterin, comment ça marche, Arbitrum est un optimistique rollup. De manière traditionnelle, les transactions sont validées directement sur Ethereum. Ici, Arbitrum va venir collecter les transactions, les assembler, les valider puis les renvoyer vers le Layer 1, à savoir Ethereum. Cette technologie permet donc de déployer de nouvelles applications gaming, de finances décentralisées ou encore de NFT sans surcharger le réseau principal. Les coûts de transaction sont très faibles en comparaison de ceux qu'a pu connaître Ethereum en période de congestion, Arbitrum possède par ailleurs une innovation très intéressante. Il s'agit du système de fraud-proof. Concrètement, les transactions posant problème sont repérées de manière automatique et peuvent ensuite être écartées. Quelle différence avec les autres Layers 2, Arbitrum est l'un des nombreux Layers 2 d'Ethereum. Les solutions les plus connues se nomment Polygon, Optimism, Boba Network ou encore ZK5 et Loopring. Ces solutions peuvent se classer parmi deux grandes catégories, les optimistiques Rollup et les Rollup ZK, les Rollup optimistes, s'installant en parallèle au réseau Ethereum, sont les premiers venus. On retrouve notamment des solutions comme Arbitrum, Optimism ou encore Boba Network. Ils sont qualifiés d'optimistes car ils considèrent les transactions comme valides par nature. Elles peuvent toutefois être contestées comme nous l'avons vu via le système du fraud-proof, les ZK Rollup sont des nouveaux venus qui risquent de beaucoup faire parler ces prochains mois. Parmi ces derniers, on retrouve ZK5 ou encore Loopring. Ces derniers viennent regrouper les transactions en dehors de la chaîne Ethereum et génèrent une preuve cryptographique. Ces preuves sont ensuite partagées sur le layer 1.